Hello les amis, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, ravi de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui on va voir ensemble une recette de cake salé, olive, feta et à tout de suite pour la préparation Alors pour les ingrédients, il va nous falloir de l'huile d'olive, 3 œufs à température ambiante, un sachet de levure chimique, 150 g de farine, 125 ml de lait, 150 g de gruyère râpée, un poivron vert, deux petits oignons ou un gros, quelques tomates cerises, 150 g de feta, une vingtaine d'olives vertes ou noires, du sel et du poivre. Et on va commencer par couper les poivrons en petites lamelles. Pour les faire cuire, on fait pareil avec les oignons, bien sûr on peut choisir un seul gros oignon, et dans une poêle, on va mettre environ 2 cuillères d'huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va verser nos légumes, oignons et poivrons. On va saler, poivrer et laisser cuire 5 à 10 minutes. l'oignon et euh, les poivrons cuits on va les réserver on va les laisser bien refroidir on coupe la feta en petits cubes on la réserve et ensuite on passe à la préparation de la pâte qui ressemble à une pâte sucrée en fait d'un gâteau classique donc en fait on casse les œufs dans un récipient on ajoute un petit peu de sel un petit peu de poivre et ensuite on va euh, fouetter tout ça pendant cinq minutes environ jusqu'à ce que ça mousse On ajoute ensuite la farine et on va encore fouetter pendant 5 minutes. On obtient une pâte assez légère. On ajoute euh, donc la levure chimique. La pâte est maintenant prête, il ne reste plus qu'à verser tous les ingrédients, euh, légumes, feta, fromage, etc. Euh, dedans. Je commence par le poivrant et l'oignon. Ensuite, la feta. Je vais mettre des olives. Je laisse quelques olives pour la fin, pour la décoration. Et je verse également le gruyère râpé. Je mélange bien tout ça. Alors, moi, euh, j'ai ajouté un petit peu de persil. Facultatif, je n'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais ça donne une jolie couleur. Vous mettez ce que vous voulez, hein, même le poivron par exemple, vous pouvez mettre un poivron rouge à la peau. On récupère un moule à cake qu'on va badigeonner d'huile d'olive ou d'huile vierge. Alors de préférence un moule à 20 cm, comme ça euh, votre cake il sera plus épais. Et ensuite, on va verser notre préparation dans le moule et on va lisser un petit peu pour répartir euh, toute la pâte dans le moule. On termine par la décoration, Là, vous, vous faites comme vous voulez, donc moi j'ai mis des tomates cerises, quelques olives, vous pouvez mettre un petit peu de poivre noir et ensuite vous allez enfourner pendant 45 minutes à environ 200 degrés. On surveille de temps en temps bien sûr. J'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. A très bientôt